Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau webinaire webinar de, de rentrée pour, pour celle-ci après cette, cette petite période estivale. J'espère que, que tout le monde m'entend bien et que tout le monde me voit bien. Bonjour Laetitia, merci beaucoup. Bonjour Solène, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier webinaire de rentrée. Génial, merci Patrick. Du coup, on va attendre quelques minutes, que tout le monde arrive un petit peu et on va commencer à évoquer les différents sujets, les nouveautés que vous avez peut-être pu voir sur notre sur notre SaaS euh, ou encore si vous êtes connecté sur notre, sur notre interface web, sur notre page web. Euh, voilà, toutes ces nouveautés et également un petit focus sur vos process CRM, vos process avec vos pipelines de vente, ce, ce, ce type de choses. Et euh, je vous présente aussi euh, Nicolas et Clément qui seront euh, avec vous sur le chat euh, et en question, euh, qui vont vous euh, vous mettre dès maintenant des petits liens vers notre TLC Academy, euh, vers notre euh, vers notre page de trial si vous voulez euh, faire un compte de démonstration de de notre de notre CRM et de toute notre suite euh, notre suite celle-ci avec aussi euh, facturation également euh, pour que vous puissiez vous puissiez également manipuler en même temps que cette en même temps que ce webinaire ou par la suite. Euh, vous aurez la, la possibilité. Merci, euh, merci beaucoup pour la mise à jour euh, graphique. Je, je ferai passer le mot. On va aller commencer à vous mettre les petits liens. Et du coup, vous allez pouvoir avoir accès à la Seltzia Academy, à un compte de démo, et tout ce qui va vous permettre de bien suivre ce webinaire et de pouvoir également euh, continuer à explorer celle-ci par la suite. Ok, super. Et bien, on va pouvoir commencer cette, cette, ce webinaire ensemble. Donc n'hésitez pas, euh, la partie de chat, si vous avez des problématiques de son, d'image, euh, et également la partie question qui va être euh, là pour que euh, vous puissiez poser vos questions comme ça. Clément et Nicolas vont pouvoir vous répondre directement. Et s'il y a des questions qui vont être pertinentes pour toute la salle, pour toute l'assemblée, eh bien, je pourrais intervenir et reprendre cette question et puis pouvoir apporter des éléments de réponse autour, autour de cette question. Donc, n'hésitez pas surtout à, à interagir avec moi si vous avez des questions de, de tout type. J'essaierai d'y répondre au mieux et si besoin, on reviendra vers vous par la suite pour qu'on puisse, qu puisse échanger un peu plus longuement. Donc du coup, comme on a pu le, le voir, comme j'ai pu, comme vous avez pu recevoir, euh, on va découvrir un petit peu de les nouveautés, les nouveautés graphiques que celle-ci a embarquées euh, depuis hier euh, très récemment, et également quelques nouveautés produits à l'intérieur de, de l'outil qui peuvent vous intéresser, qui ont, qui ont, pas, ont, été, ont été mis en production en, en juillet, vous avez peut-être pas pu. Euh, peut-être pas eu l'information, donc on va voir ça ensemble. Et euh, on va ensuite faire un petit focus sur le processus CRM, avec vos pipelines de vente, les différentes informations qu'il faut pas hésiter à changer, à modifier, à adapter en fonction de vos besoins et des processus que vous, euh, vous adaptez au fur et à mesure de la vie de votre entreprise et de le, la création de valeur que, que vous euh, mettez à jour en permanence avec euh, avec euh, votre entreprise. Donc du coup, on va faire, comme je vous le disais, la présentation, la suite, la suite celle-ci. Je vais revenir en plein écran sur la présentation. Tac. Donc la suite celle-ci pour avoir vraiment voilà, une, une idée de tout ce qui est capable d'être fait euh, au sein de celle-ci, euh, la nouvelle application web euh, que vous avez pu euh, que vous avez pu pour certains voir, euh, le suivi des activités CRM qui est une nouveauté qui est apparue en juillet, qui peut être extrêmement pertinente pour votre euh, suivi et du coup après par la suite un focus sur euh, le CRM et euh, et euh, directement sur notre interface avec quelques manipulations pour que vous ayez vraiment toutes les informations et faire la mise en place chez vous, dans votre CA. Donc du coup je me présente, Gauthier, très rapidement, je suis au marketing, je marketing opérationnel chez celle ci euh, depuis un an maintenant, et j'étais également CSM euh, avant ça, euh, pareil chez celle-ci aux côtés de Quentin, euh, responsable CSM, qui pour accompagner les clients sur la solution, leur faire euh, après la vente des démonstrations et les euh, leur donner euh, la possibilité d'utiliser mieux l'outil avec plus de facilité également. Donc celle-ci, celle-ci, euh, c'est une entreprise qui a été euh, créée par Alain, Coulay, par Alain euh, Mevlec et Frédéric Coulet, euh, que vous pouvez voir euh, directement sur la photo dans, dans la présentation. Euh, donc deux entrepreneurs qui sont partis d'un constat simple en 2009, donc il y a, il y a 13 ans maintenant, euh, qui sont partis d'un constat très simple. Il n'y a pas d'outils qui permettent d'accompagner les entreprises, euh, qu'elles soient euh, de petite taille, que ce soit deux, deux salariés, jusqu'à une boîte très importante, que ça aille de... 100, 150, 200 utilisateurs directement sur la solution. Euh, donc voilà, aujourd'hui, ces deux entrepreneurs ont réussi un, un magnifique pari avec avec 5500 5 clients euh, de la solution. Donc 5500 clients, c'est 5500 sociétés. Et on peut le voir avec un, une, cette différence, avec 35 000 utilisateurs de la solution. Euh, donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on a des comptes qui peuvent démarrer avec deux utilisateurs, voilà, qui vont avoir que le CRM, et ensuite, ils vont rajouter au fur et à mesure du monde et ils vont passer la facturation euh, sur sur l'ensemble le, sur de la suite celle-ci. Et donc, on va pouvoir arriver avec des comptes de 150, 200 utilisateurs sur une même solution pour avoir un maximum de collaboration dans l'entreprise via un outil et d'autant plus dans euh, les contextes de télétravail et différents contextes qu'on a pu connaître de travail à distance. Donc, une équipe de 95 personnes... Basé à la Rochelle, principalement, avec 85% des, avec 90% des personnes et une antenne à Bordeaux qui a été créée assez récemment. Donc, permettre voilà une une extension à travers à travers ce, cette, cette magnifique côte ouest et euh, et voilà on a toute l'équipe R&D toute l'équipe support directement à La Rochelle qui développe et qui vous répond au quotidien directement euh, sur l'outil à travers la bulle de chat en direct et voilà toutes nos équipes sont vraiment basées en France et qui vont vous permettre de euh, de vous accompagner tout au long de votre de votre de votre utilisation euh, de la solution de la solution celle-ci on a également 150 partenaires sur notre marketplace. Donc, 150 partenaires, c'est 150 outils autres qui vont vous permettre de répondre à d'autres besoins auxquels celle-ci, celle-ci ne répond pas. Vous allez pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités et avec ces partenaires, on va pouvoir s'intégrer nativement et avec pour vous en quelques en quelques connexions, en quelques avec un mot de passe et une adresse mail, vous allez pouvoir vous connecter et profiter d'une connexion très puissante entre différents outils pour vraiment gagner du temps et automatiser un, toujours un peu plus vos processus tout en gardant un maximum d'humanité dans, dans ces processus. Et bien sûr, un engagement fort que celle-ci prend au quotidien, c'est bien sûr euh, son engagement écologique. Aujourd'hui, euh, très récemment, on a, on a sorti le, le bilan carbone que, que celle-ci pouvait avoir euh, à travers son, son utilisation et son, son expansion. Euh, donc, euh, quelque chose de très intéressant que vous pouvez trouver directement sur Internet en tapant euh, « bilan carbone » celle-ci euh, 2020. Euh, également, euh, une entreprise qui est vraiment basée sur l'humain. Euh, voilà, Tous les collaborateurs sont... Euh, sont euh, donc, sont vraiment à même de, de, de, de travailler euh, ensemble euh, une, une approche très proactive de nos, de nos fondateurs euh, pour, euh, pour un bien-être au travail quotidien et bien sûr euh, et bien sûr euh, également quelque chose de significatif avec un parental acte qui avait été signé euh, il y a il y a avant avant les, les mises à jour gouvernementales qu'on a pu qu'on a pu connaître mais voilà une, une, quelque chose de, de très de très de très important pour, pour nous nos fondateurs et pour tous les collaborateurs de celle-ci. Alors, je vais répondre à la première question, ça me permet de faire une toute petite pause par la suite. Le lien YouTube mentionné, si de sous ne fonctionner. Alors, je vois que Nicolas va vous répondre, et je pense qu'il est dessus. Alors, du coup, celle-ci, c'est quoi Aujourd'hui, c'est euh, deux... De deux blocs, on va avoir la prospection et vente, donc toute la partie CRM, base de données qui va vous permettre de stocker vos prospects, vos clients, vos contacts, vos fournisseurs, qui vont vous permettre vraiment de rassembler toutes les informations, les commentaires que vous avez à mettre sur vos différents euh, sur vos différents contacts, les emails, les événements que vous avez, les tâches que vous souhaitez, et vraiment avoir tout un historique de ces actions, mais également un historique futur euh, que vous allez pouvoir avoir pour mener les différentes actions à, à bien, pour convertir, pour fidéliser, euh, pour avoir toute la chaîne de valeur, que ce soit du marketing, passant par le commercial jusqu'au service client, pour vous permettre vraiment d'avoir une approche proactive avec euh, avec vos, vos différents euh, vos différents contacts, que ce soit client, prospects, même fournisseurs, hein, c'est extrêmement important de bien soigner ces relations avec ses fournisseurs. Facturation et gestion, donc euh, toute la partie administration, toute la partie euh, facturation, rapprochement bancaire, toutes les fonctionnalités autour des aspects financiers, donc euh, voilà des plans comptables, création des journaux de vente, de, de vente de banque et euh, ces différentes informations comptables, la création de factures, la relance de factures. On va en avoir un peu plus dans le détail de ces de ces fonctionnalités à travers les deux outils, mais voilà vraiment, il faut bien comprendre ces deux briques, une partie très CRM, du marketing au commercial, et une partie préfacturation et gestion, de l'administration jusqu'à la direction financière de l'entreprise, donc vraiment pour rassembler ces deux ces deux entités, on va dire, parce qu'il y a plusieurs services dans ces entités, mais ces deux entités pour vous permettre une meilleure collaboration à travers la possibilité de la création d'un devis et la vente et le paiement de ces différents clients et prospects. On rentre un petit peu plus dans le détail avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez voir affichées sur l'écran. Il y en a encore plein d'autres, mais pour cela, je vous conseille de prendre un compte de démo et de, de, vous, de, de vous pencher un petit peu plus sur, sur la solution celle-ci avec la Celsi Academy. Mais là, on voit les principales fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver dans votre Celsi. Euh, vraiment un outil qui va être tourné pour euh, une collaboration maximale entre les différents services euh, et euh, vraiment une réunification des différents euh, points d'impact chez vos prospects, chez vos clients, que euh, ça aille du marketing, à la segmentation par les champs personnalisés, du reporting, parce qu'il en faut pour les entités un petit peu plus, pour les, les personnes un petit peu plus focus sur la stratégie de l'entreprise, voilà, pour mener à bien la, à la pérennisation de l'entreprise un espace client que vous pouvez que vous pouvez créer pour les différents les différents clients que vous allez vous allez amener sur la, sur la solution une multitude de fonctionnalités qui crée un, un véritable écosystème dans cette dans cette dans cette agilité du CRM celle-ci pour vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de très simple à utiliser mais en même temps et euh, que vous allez pouvoir aussi venir euh, apporter votre, votre touche de, de personnification de avec ces champs personnalisés, les smart tags et euh, les différentes informations que vous allez pouvoir amener à, à enregistrer sur le CRM. Comme je le dis, euh, quand vous allez créer, quand vous utilisez ce genre d'outil, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez le faire adopter au sein de votre entreprise, plus, de plus le nombre de personnes va être amenées à utiliser cet outil plus cet outil aura une valeur aux yeux de l'entreprise et va vous permettre de créer une véritable, un véritable écosystème dans votre entreprise et vous allez plus pouvoir vous en passer par la suite. Donc c'est vraiment important quand vous, avez, quand vous utilisez ce genre d'outils de vraiment donner la possibilité à tous les collaborateurs de s'investir dessus et avec un maximum d'aisance sur euh, la possibilité de, la, de création, de modification et différentes choses qu'on peut faire au sein euh, des différents écosystèmes CRM qu'on peut connaître. Il n'y a pas que celle-ci, bien entendu, il y a euh, tous les écosystèmes possibles euh, et tous les autres, les autres solutions de CRM. Un focus maintenant sur notre outil de facturation et de comptabilité Pré-comptabilité également. Donc, c'est un outil qui, qui permet euh, vraiment de, de faire une réunification entre euh, toute la partie CRM et la partie administration des ventes, comptable, euh, qui va vraiment permettre de passer, de créer, de, de de modifier plutôt euh, de transformer, de transformer va être le bon terme, je vais y arriver, de transformer votre devis en facture en un seul clic, avec la possibilité de générer un lien de paiement, avec la possibilité de faire des factures récurrentes, de créer ensuite bien sûr tous vos journaux comptables, euh, tous vos journaux comptables en fonction des différents paiements et des différents euh, documents que vous pouvez créer. Donc euh, voilà, vous avez euh, tout un un écosystème évidemment autour de, de cette facturation avec des plans de relance que vous pouvez entièrement personnaliser en fonction des prospects ou clients à qui vous êtes amené à parler et à qui vous êtes amené à envoyer ces plans de relance. Donc ça, entièrement personnalisable et vous avez tout à fait la possibilité de tester évidemment. Vous avez également la possibilité d'avoir un accès expert comptable. On vous offre un accès, un accès supplémentaire pour donner accès à votre expert comptable pour qu'il puisse, lui, directement, dans votre interface, exporter les différents journaux dont il a besoin pour réaliser ensuite les écritures comptables. Et, enfin, pas les écritures, nous écrivons les écritures comptables. Et ensuite, il va pouvoir traiter ces écritures comptables pour les différents besoins comptables de votre entreprise et avoir la meilleure, euh, la meilleure vision financière de votre entreprise. On enlève du sujet avec euh, la nouveauté celle ci la nouveauté celle la nouveauté celle-ci que vous avez pu voir apparaître sur vos différents euh, sur vos différentes interfaces. C'est vrai que dans cette dans cette dans cette interface, j'aurais pu faire une différence avant/après, mais là au voit que l'après, on, on voit vraiment cette cette interface euh, très claire, très lisible et euh, une nouveauté qui est euh, extrêmement marquante, c'est la réorganisation du menu principal euh, avec une réorganisation dans le but d'avoir une une ré, un, un réel euh, un réel une réelle continuité euh, dans les différents onglets qu'on vous propose dans l'utilisation de votre solution on va vraiment commencer par le contact par la possibilité d'enregistrer un contact c'est la première chose pour un pour une entreprise c'est d'avoir du prospect d'avoir du client et de pouvoir vendre quelque chose à ses prospects et clients du coup par la suite on va créer une opportunité une opportunité à faire avec ces différents clients et prospects pour leur permettre de vendre, de vendre des choses. Ensuite, après cette opportunité d'affaires qui a été peut-être gagnée, on va pouvoir la facturer, donc on va passer à l'onglet facturation. Et du coup, quand vous regardez ce... ce, ce, ce ces onglets, vous allez vraiment avoir une cohérence dans la possibilité, dans l'utilisation de au quotidien. On voit également un petit bout de, du tableau de bord que vous pouvez entièrement personnaliser. Euh, voilà où les icônes ont été ont été un petit peu euh, re, remaniées. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir euh, voilà, entièrement personnalisé ce tableau de bord, comme vous, avez, comme vous pouvez le faire avant, et avec toutes les informations que vous souhaitez faire, et avec les différents filtres que vous souhaitez mettre euh, pour afficher les bonnes statistiques pour votre entreprise. Un suivi des activités CRM, une nouveauté qui a euh, qui a apparu en juillet, euh, donc euh, quelque chose qui a été très demandé au sein de au sein de notre solution. Euh, donc, du coup, on, on l'a développé pour vous permettre d'avoir une une vue euh, sur les différentes activités. Euh, par activité, on entend les différentes actions que euh, les que vos commerciaux, votre sales client euh, peuvent mener au sein du CRM. Donc euh, on va de la tâche passant par l'événement, l'appel téléphonique et les emails. Donc tout ça, c'était des choses qui ont été abouties. Donc une tâche terminée, un email envoyé, un télé une un appel passé euh, donc toutes ces informations euh, vont pouvoir être lues et analysées directement dans un graphique donc que ce soit par date donc, euh, pour, par exemple sur une année quelle a été l'évolution euh, voilà en fonction du nombre de recrutements euh, euh, voilà une certaine une certaine évolution du nombre de d'activités de, qui, qui ont été menées sur sur l'outil également par collaborateur par collaborateur vous allez pouvoir voir cette disparité peut-être analyser des différences de de, de, de de closing vous allez pouvoir voir que puis il y en a un qui appelle énormément, il y en a un autre qui envoie énormément de mails, les deux ont peut-être le même taux d'opportunité de, de, de, de, de, de gagner. Euh, donc voilà, vous avez vraiment des choses intéressantes à pouvoir tirer de ce, de ce rapport d'activité CRM pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment vos commerces travaillent, comment votre service client est amené à travailler, euh, quelle est la charge de travail également, pour un service client, on va plus être sur une charge de travail et non pas par un objectif, mais euh, combien d'appels il a passé aujourd'hui et ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une vue assez claire sur, sur, sur les charges et euh, les, les résultats de, de, de, de, de, de, des actions qui sont menées euh, par vos différents collaborateurs et utilisateurs de, de, de, de, de, vos, de vos outils de, de, gestion, de, de gestion de relations clients. On passe maintenant sur un focus des process CRM. Euh, voilà, L'été, ça vous a permis de prendre un petit bain de soleil, c'est déjà ça. Mais également, je vois qu'il y a déjà des questions. Je vais juste faire une petite pause pour voir la question qui a été abordée. Comment faire pour afficher le nom de chaque picogramme dans la barre de menu comme sur votre écran Ok, je vois Clément a pu vous répondre. C'est parfait, merci beaucoup Clément. Et du coup, on va pouvoir repasser sur ce focus CRM. Donc, du coup, vous avez pu adapter vos processus cet été en fonction d'une, d'une année de travail, on va dire, de travail, hein, qui s'arrête peut-être en, voilà, une baisse de, de saisonnalité. Vous avez pu, euh, vous avez pu, euh, euh, voilà changer des choses dans votre entreprise, avec vos commerciaux, réfléchir à une nouvelle stratégie d'approche, réfléchir, réfléchir à, des, à des nouvelles actions marketing, réfléchir à une multitude de choses qui vont concerner la création de nouveaux prospects et par la suite, la création de nouveaux clients. Donc pour ça, il est important, dans l'utilisation d'un outil de gestion commerciale, hein, pas seulement celle-ci, vous pouvez l'adapter à tous les outils, ils sont à peu près valables sur, certaines, sur certains points, ils ont, ils ont la particularité, mais ils vont faire dans les grandes lignes euh, les mêmes choses. Vous allez pouvoir euh, créer des pipelines, vous allez pouvoir créer des étapes dans ces différents pipelines. Et donc pour ça, vous allez vraiment devoir adapter vos outils digitaux aux processus qui ont été décidés en interne dans votre entreprise pour pouvoir créer une certaine continuité entre ce qui a été dit, ce qui a été décidé en termes de processus, et adapter vos processus digitaux cette fois-ci dans l'entreprise pour qu'il y ait un suivi le plus complet, le plus facile possible. Donc pour cela, je vais vous proposer directement d'aller dans l'outil, on va juste faire une petite une petite un petit focus sur la réflexion et l'organisation d'un CRM. Donc vous avez analysé, vous avez analysé vos différents processus historiques qui étaient en place, que vous avez mis en place et vous allez maintenant faire des changements dans ces processus qui ont été mis en place. Donc pour cela, vous allez tester dans un premier temps ces processus, Est ce qui fonctionne, Est ce qui fonctionne pas. Ensuite, vous allez organiser ces différents processus pour pouvoir, euh, voilà, les adapter à tous les collaborateurs. Peut-être que vous allez tester sur un ou deux collaborateurs et que vous allez pouvoir le, le donner accessible à tous les collaborateurs de votre, de votre entreprise. Ensuite, vous allez appliquer ces différents processus à vos commerciaux, à votre service client. Et ensuite, il va y avoir un vrai suivi, un vrai travail de suivi. Je inversé les mots, un vrai travail de suivi. Pour vous permettre vraiment d'avoir une, une analyse euh, constructive sur ce qui a été appliqué, ce qui a été mis en place et ce qui est réellement fait, ce qui est réellement euh, mis en place et, euh, et fait par votre équipe commerciale. Là, on change d'environnement, on se retrouve directement sur l'interface celle-ci, comme vous pouvez voir avec les différentes nouvelles informations. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie CRM et opportunités que vous allez pouvoir retrouver dans celle-ci. On va commencer dans un premier temps à s'intéresser un petit peu aux réglages qui vont être vraiment importants dans l'utilisation de votre CRM dans le cadre de créer ce, cette, cette similitude entre vos processus décidés et votre CRM. On va se rendre directement dans le module CSI des réglages et dans opportunités. Et on va voir ici une multitude de possibilités que vous allez pouvoir faire. Je vais un petit peu vite à l'oral, mais voilà, la page a chargé. Et là, vous allez pouvoir voir les différentes actions que vous allez pouvoir régler et que vous allez pouvoir peaufiner. Numérotation des opportunités, numérotation assez classique. Si vous souhaitez la modifier, si vous en avez supprimé ou vous voulez avoir un compteur qui se suit, euh, n'hésitez pas. C'est là que vous allez pouvoir le faire. Dans un premier temps, c'est les pipelines. Les pipelines de vente, vous allez pouvoir en créer autant que vous souhaitez en fonction des abonnements que vous pouvez avoir. Et vous allez pouvoir avoir la possibilité d'ajouter un pipeline et de bien sûr organiser ce pipeline avec le nombre d'étapes que vous souhaitez. Bien sûr, vous allez pouvoir donner des probabilités, des probabilités de, de signature à ces étapes pour pouvoir avoir dans des statistiques, il y a là cette fois-ci dans le rapport euh, CRM euh, le plus classique, vous allez pouvoir avoir une vue sur, euh, sur la possibilité de closing de vos, de vos étapes et euh, la capacité de, de, de, de signature de vos commerciaux le long d'une vente et pour pouvoir vous permettre de faire des prévisionnels le plus facilement possible pour les pour équipes, les équipes un petit peu plus stratégiques de l'entreprise. Et bien sûr, vous allez pouvoir créer des pipelines avec autant d'étapes que vous souhaitez. Et c'est là qui va être important. On va prendre des, par exemple l'étape, on va prendre déjà les pipelines qu'on a pu créer. Ici, on voit qu'on a vraiment une segmentation dans les équipes marketing, les équipes commerciales et les équipes du service client. On va avoir, par exemple, des, des pipelines qui vont concerner des sources d'acquisition. Si, vous, par exemple, vous avez vraiment des sources qui sont vraiment euh, très spécifiques entre une acquisition web et une acquisition magasin, là, le, le, le marketing peut avoir des propres pipelines avec des sources bien identifiées à travers ces pipelines. Je, je, je pèse un petit peu mes mots pour vraiment revoir un petit peu après les sources qu'on va pouvoir attribuer à ces opportunités et qui vont être extrêmement importantes également dans votre suivi. Ensuite, on va voir par exemple des, des, des pipelines par commerciaux ou alors des, un pipeline global pour tous les commerciaux pour pouvoir avoir un travail complètement collaboratif sur un même pipeline et permettre l'une des meilleures collaborations. Après avoir un petit peu, il faut regarder un petit peu la structure de votre équipe commerciale. Est-ce que voilà, si j'ai 25 commerciaux, est-ce que c'est viable de les mettre sur un seul pipeline ben Non, c'est peut-être mieux d'avoir un pipeline par commercial et de lui permettre euh, et de lui permettre de d'avoir vraiment son espace et de l'organiser peut-être comme vous le souhaitez ou comme le commercial le souhaite. Ou alors, vous avez bien sûr un pipeline par commercial avec des étapes prédéfinies pour chaque commercial. Mais vous devez vraiment avoir la possibilité de tester euh, ces organisations, de donner la possibilité de les tester, de donner la possibilité à vos collaborateurs de vous remonter des informations sur euh, voilà, bah, telle étape, elle ne marche pas, elle ne sert pas. Euh, je pense que ça peut être bien de l'arrêter. Euh, Il voilà. faut vraiment avoir un échange avec avec euh, avec les équipes opérationnelles et une équipe un petit peu plus stratégique pour vraiment adapter ces processus et les rendre vraiment les plus euh, les plus adaptés à vos, différents, à vos différents processus décidés. Et encore là, on retrouve un pipeline pour le service client. Et là, on voit qu'on a segmenté, par exemple, avec un marché B2B et un marché B2C. Donc voilà, vous avez vraiment une possibilité, une possibilité multiple. Et il faut vraiment du coup penser à ces, à ces, à ces utilisations et penser bien sûr à l'utilisation finale que va en faire le commercial. et le but final, bien sûr, c'est la signature de ces, de, ces, de ces prospects. Alors, Je vais répondre à quelques questions. Intégration celle-ci avec Zoom. Alors Alain, euh, on n'a pas d'intégration avec, euh, avec Zoom nativement. On va avoir une intégration euh, avec des outils qui, qui vont vous permettre de réaliser vous-même des processus parce que voilà, vous pouvez avoir des, des, des, des, des zooms qui vont que vous voulez pas qui retombent directement directement dans celle-ci mais vous allez pouvoir interconnecter zoom avec des outils comme interromate ou zapier euh, mais à, à vous du coup de, de réaliser cette interconnection. il faut pas spécialement connaissance mais vous allez pouvoir vous allez pouvoir faire des choses intéressantes je pense euh, voilà et sinon si vraiment des besoins spécifiques euh, se font se font mettre n'hésitez pas à vous rapprocher de notre de notre service euh, services qui va pouvoir vous accompagner euh, sur des des besoins plus spécifiques et des intégrations un petit peu plus robustes entre des outils des outils externes et, et, et votre outil celle-ci. Euh, Marlène, peut-on rajouter des étapes à un, à un pipeline déjà créé Alors, euh, tout à fait. Normalement, vous avez la possibilité de rajouter euh, des étapes à un pipeline déjà créé. Normalement, il n'y a pas de, de problématique. Je pense que ça va être plus la suppression d'étapes qui va être. Qui va être euh, qui va être compliqué avec voilà, des, des opportunités qui peuvent être dans, dans ces dans ces différents, différents pipelines et dans ces différentes étapes. Document Word comme modèle rédacteur. Euh, alors, qu'est-ce que vous voulez entendre par la question, Alain euh, Vous allez pouvoir faire des copier-coller de, de documents Word et coller dans le rédacteur. Par contre, on ne va pas pouvoir passer outre entre email, modèle, le document, le modèle rédacteur. Euh, pour vous permettre d'envoyer euh, vos, vos, vos documents. Parce que du coup, vous allez profiter de toutes les connexions natives avec des champs personnalisés ou des champs natifs à l'outil celle-ci. Et du coup, avec un, un, document, un document Word, on ne serait pas capable de le faire. Euh, Philippe, possibilité d'avoir des emails personnels avec logos différents en fonction de l'univers client. Euh, B2B et univers B2C avec deux logos et... Marques différentes. Alors, euh, Philippe, on va, on va y arriver euh, dans quelques instants à des modèles d'emails, à ce type de choses. Euh, si je comprends bien la question, vous allez pouvoir utiliser des modèles d'emails différents. En effet, euh, avec des marques différentes, oui. Il euh, faudra juste bien utiliser. Par exemple, vous allez avoir voilà, entreprise 1, entreprise 2. Et, euh, voilà, la sélection d'un modèle d'email pour envoyer vos, vos emails en fonction de, de, de, de, de l'entreprise qui était concernée, qui est concernée par ce, par ce type de choses. Mais dans l'idée, vous avez la possibilité d'avoir une communication, euh, un petit peu différente en fonction, euh, de si c'est un B2B ou de si c'est un B2C en fonction du modèle d'email comme vous l'utilisez, comme vous le dites, euh, si vous, vous avez l'air de, de, de, de l'utiliser. Euh, donc, euh, eh bien, on va regarder ça ensemble juste après. Je ne vais pas faire une démonstration dans le détail, mais on va regarder comment on peut, on peut, on peut segmenter ça. ça. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc voilà, une possibilité de pipeline euh, globale. Vous euh, pouvez en créer autant que vous souhaitez, avec autant d'étapes que vous souhaitez. Et on va rentrer un peu plus dans le détail avec maintenant les sources. Donc les sources, ce qui va être quelque chose de très important. Par exemple, vous vous êtes dit cette année, euh, ça peut être extrêmement intéressant d'aller de plus en plus sur des salons. Euh, vous avez un business qui va sur les salons. Et du coup, euh, vous allez de, en amont de ces salons, avoir le besoin de traquer les, les différents prospects, les différents leads que vous allez faire sur ces salons. Et du coup, vous allez pouvoir les retrouver euh, directement et les créer directement dans l'onglet sources et ainsi avoir la possibilité de, re, de euh, sélectionner la source dans la création d'opportunités pour avoir ensuite, ça revient toujours au même, euh, les statistiques de sources utilisées dans, euh, dans nos... Dans nos dans nos, dans nos différentes statistiques, dans nos différents rapports, euh, pour vous permettre d'utiliser euh, ce, cette notion de, de source qui est très importante à comprendre d'où vient votre prospect et d'où vient ou euh, d'où revient votre client euh, pour une continuité de, de, de, de, de vente et une continuité de, de, de service et de lien avec votre, votre client ou votre prospect. Donc voilà, quelque chose de très important. Pareil, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez bien sûr segmenter ces sources par... Euh, par euh, grande famille. Euh, voilà, si c'est euh, de l'Internet, si c'est des événements, si euh, c'est de l'email, si c'est des newsletters, ce, ce type de choses, euh, vous allez vraiment pouvoir avoir une main euh, là-dessus. On va ensuite passer directement. Donc, on va voir, je pense, les modèles d'email, ça peut être intéressant directement de, de voir ça parce que c'est quelque chose qui va, être concerne, qui va concerner euh, par la suite euh, ce dont je vais, je vais vous expliquer. Hop, on va aller dans email personnalisé. Donc, menu, général, email, email personnalisé. Et ici, vous allez retrouver, ici, il y a des, des emails qui ont déjà été créés, mais vous pouvez euh, créer autant d'emails, autant de modèles d'email que vous souhaitez. Un modèle d'email, c'est extrêmement intéressant, car vous allez pouvoir vous allez pouvoir utiliser des variables, que ce soit dans l'objet ou dans le corps de l'email que vous, vous allez créer. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre « bonjour ». Et là, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir utiliser euh, le, une variable que vous utilisez euh, au quotidien. Et donc, ne pas ressaisir, quand vous allez utiliser ce modèle d'email, ne pas ressaisir ces informations manuellement. Bonjour. Euh, et là, vous appelez le nom de la société, vous pouvez mettre le prénom du contact, le nom du contact. Hein, vous avez euh, vraiment une, une multitude de possibilités. Et vous allez pouvoir utiliser toutes ces différentes variables qui sont disponibles dans l'outil CELSI, que ce soit le montant du, euh, du document où vous êtes en train de, avec lequel vous êtes en train de, de communiquer, euh, des différentes informations euh, que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir personnaliser, mais en même temps, ne pas perdre du temps à saisir manuellement cette donnée et ne pas faire de faute de frappe, qui peut être euh, des fois un petit peu compliqué à expliquer à votre client si vous, euh, vous notez mal son prénom. Pareil dans l'objet, vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser ces variables pour personnaliser l'objet et pour une meilleure ouverture de vos emails. Donc voilà, ah, donc là ce que je vous disais, donc pour en revenir un petit peu à la question de, de Philippe, pour que je puisse expliquer un petit peu à tout le monde, il essaye de, de créer un environnement B2B, un environnement B2C et d'utiliser de, des approches différentes, parce que c'est normal, à, à, des, à, à des professionnels des particuliers, on parle différemment, la conversation peut être plus tournée vers le vouvoiement que le, tout, le tutoiement, excusez-moi, pour certaines personnes. Donc voilà, vous avez la possibilité entière de créer, par exemple, euh, d'ajouter un modèle et de dire, euh, voilà, c'est pour le marché, euh, pour le marché euh, B2B. Et euh, vous allez pouvoir euh, créer, euh, donc voilà, pour une relance de devis, par exemple, et là, vous allez pouvoir créer un modèle d'email en fonction de comment vous voulez communiquer à vos professionnels. Pareil, à l'inverse, vous allez pouvoir changer ce modèle, ce nom du modèle, pour un marché big aussi. Et là, vous allez pouvoir réadapter, encore une fois, ces différents, les différents mots de langage que vous utilisez et les différentes informations que vous voulez transmettre à votre à votre particulier ou particulier qui veut être qui veut être client chez vous. Donc là-dessus, je, je pense que ça ça peut répondre et vous allez avoir la possibilité, bien sûr, dans ce modèles d'email, d'insérer des images. Euh, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des titres, de mettre en gras des informations. Euh, voilà, ce qui va être euh, important à comprendre, par contre, c'est la signature de l'email. La signature de l'email, par contre, elle sera euh, soit euh, personnalisée en fonction des emails que vous utilisez, soit euh, en fonction du collaborateur qui va communiquer avec, euh, votre, euh, avec votre particulier ou votre professionnel, prospect ou client. Et euh, ça, euh, vous ne pourrez pas, entre guillemets, la changer en fonction des modèles qui sont utilisés. Ça sera une signature commune pour tous les emails que vous allez envoyer. Après, les informations de contact, elles sont pareilles. Donc là-dessus, je ne pense pas avoir de problématique. Donc voilà la création d'un modèle d'email qui vous fait gagner énormément de temps et qui est une notion très importante, utilisable dans les pipelines que vous avez pu créer quelques secondes avant, comme on a pu le voir. Vous allez pouvoir vous rendre dans les opportunités et vous allez sélectionner « vue pipeline ». Et dans cette vue pipeline, vous allez avoir donc là ici on est sur euh, le pipeline commercial B2B. Donc vous avez la possibilité de changer très rapidement de, de, de pipeline pour pouvoir voilà répondre à un autre besoin, voilà, assurer un suivi sur un autre pipeline. On va prendre l'exemple de ce pipeline par exemple où on voit des opportunités qui sont ouvertes et qui sont en, euh, en état de prise de contact. Ici, dans mon document, on voit euh, enfin dans mon pipeline, avec les différentes étapes, qui est disponible, bien sûr, le drag and drop pour avoir vraiment une, une facilité d'usage. Et là, on voit le nombre d'étapes voilà, qui est sont, qui sont assez importante. Hein, dans un pipeline, on a 11 étapes dans ce pipeline. Donc, c'est un pipeline assez important avec pas mal d'étapes. Euh, et ici dans ce pipeline, vous allez avoir une notion importante, c'est les automations. Les automations, ça va être quelque chose de... ça va être des emails automatiques qui vont partir en fonction des, euh, des opportunités qui sont présentes dans ces pipelines. Vous allez pouvoir cliquer directement sur Automation désactivée et ici, vous allez pouvoir mettre par exemple, le collaborateur euh, par défaut du pipeline qui va être le... le... le... le la personne qui va envoyer ses mails, et on va pouvoir activer l'automation. Et vous allez pouvoir, d'une, être autant de, de mails automatiques que vous souhaitez, vous allez pouvoir, bien sûr, avoir une, une visualisation sur l'heure, sur la journée, sur le nombre de jours, euh, de, de, de, quand est-ce qu'il est dans cette étape, voilà le nombre de temps qu'il a passé dans cette étape, vous allez pouvoir voilà, avoir une, une, une configuration complète là-dessus, et vous allez pouvoir... Utiliser, donc, soit un collaborateur spécifique. Donc, là, vous allez pouvoir choisir le collaborateur qui est enregistré dans celle-ci, bien évidemment. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser le propriétaire de l'opportunité. Comme je vous le disais, si, par exemple, tous vos commerciaux sont sur un même pipeline, eh bien, ça pourrait être quand même le commercial qui va envoyer cette automation. Donc, le propriétaire de l'opportunité. Ou alors, un collaborateur par défaut, euh, et qui va être, qui va être à votre, à votre, à votre, à votre choix. Comme on a pu le mettre ici. Donc un collaborateur spécifique, par exemple Gauthier, et ici on veut utiliser les modèles d'email qu'on vient de créer, que vous avez pu créer en fonction des marchés, comme on l'a vu. Nous ça correspond très bien à l'exemple. On a créé un euh, on a créé un pipeline B2B et un pipeline B2C. Et bien là, excusez-moi, et bien là vous allez pouvoir créer, euh, vous allez pouvoir par exemple utiliser les modèles d'email B2B ou B2C en fonction du pipeline qui a été utilisé. Ça, vous allez vraiment pouvoir euh, vous allez vraiment pouvoir voilà, jouer avec ça et ça va être extrêmement intéressant. Et donc là, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir mettre voilà, le modèle e-book. Et donc là, dans trois jours, donc là, je, je, glisserai, je glisse une, une opportunité. Par exemple, j'enregistre. Ah, c'est parce que là, j'ai. On va les supprimer. Mais voilà, vous pouvez en créer autant que vous voulez, c'est juste que là, je les avais mis sur le même jour, on va en créer une pour l'exemple, et pour voir un petit peu comment l'interface réagit, pour que je puisse vous montrer un petit peu les différents bons paramétrages. Et ici, on voit maintenant réception d'un contact, automation activée. Donc par exemple, c'est si, euh, voilà, ce, ce contact, il a été créé d'un formulaire de site web, il se crée voilà l'opportunité se crée directement dans réception d'un prospect et eh bien vous pouvez avoir trois trois automations qui partent si le prospect l'opportunité n'a toujours pas été pris en charge pour voilà, euh, montrer au client qu'on qu qu lui parle, qu'on qu est quand même là, et que, voilà, et puis, et puis lui, s'il nous répond à un email de automation, c'est encore plus bénéfique pour nous, parce qu'on a envoyé un email automatique, et lui, il nous aura peut-être donné des informations que vous avez demandé dans cette automation, et il nous aura peut-être donné des informations, et ça nous aura invité un mail à la main, à envoyer, à aller dans sa fiche contact, ainsi de suite. Donc voilà, là-dessus, vous pouvez gagner énormément de temps, et, euh, et ainsi, et ainsi, voilà, être proactif sur une démarche, euh, d'aller vers votre client et de lui demander des informations et de le rassurer, euh, d'entretenir une certaine relation. C'est valable dans le marketing, au commercial, pour continuer à chauffer un prospect qui est potentiellement pas encore super chaud, mais qui est quand même intéressé par votre outil, par votre produit, par votre service. Et ou alors dans le service client pour le continuer à lui pour lui envoyer des automations sur le fait de donner un avis sur sur une plateforme se trouve que l'avis a été si trouve que webinaire a été bon s'il trouve que, que ces différentes choses ces si différents services ont bien été réalisés et eh bien envoyez-lui des informations pour qu'il puisse vous donner des avis sur votre entreprise et pour vraiment avoir une possibilité de rayonner à travers à travers les interfaces web qui est primordiale aujourd'hui. Donc voilà, et donc là par exemple, si je reprends cette étape, ce, ce, cette opportunité, et que je la passe ici, eh bien elle sera concernée par, euh, par, par le mail, dans trois jours, euh, Julien Québec va recevoir un email automatique en fonction du modèle d'email que j'ai utilisé. Je vais revenir un petit peu sur les questions... Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On a vu pas mal de choses. C'est assez assez rapide, hein, mais, euh, mais j'espère que c'est quand même euh, c'est assez. Euh, vous pouvez euh, quand même euh, comprendre les différentes informations et euh, comment et comment ça fonctionne. Mais surtout, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez, qu'on s'attarde comme comme euh, comme Alain a, a pu le, le, le faire ou Philippe, excusez-moi. Donc voilà, Philippe. J'espère que vous avez compris un petit peu la, la démarche. en d'envoyer un email d'automation, autom mais avec validation avant l'envoi. Car parfois, c'est très important. Euh, non, on va pas pouvoir avoir. Euh, non, vous n'allez pas pouvoir réaliser ça. Euh, pour ça, il y aura d'autres processus à mettre en place. Euh, vraiment, l'automation, ça a vraiment quelque chose pour décharger le commercial, pour décharger euh, une certaine, une certaine, une certaine redondance de créer des mails, ce type de choses. Euh, mais pour ça, vous allez avoir, donc, bien sûr, les modèles d'email, Vous pourrez bien sûr. Les utiliser euh, directement dans votre fiche client. Euh, là, par exemple, je vais dans une fiche, dans une, dans, une, dans une fiche prospect et vous allez bien sûr pouvoir utiliser ces emails directement depuis la fiche client et qui va vous faire gagner exactement de temps. Donc, pour cela, par exemple, vous mettez une tâche, une tâche en mode vous allez devoir envoyer un email sur ce sujet pour prendre ce type d'informations. Eh bien, vous allez chercher le contact associé à qui vous voulez envoyer l'email, vous cliquez sur l'email, l'interface travaille toute seule, et là, vous allez pouvoir, par exemple, aller chercher le modèle d'email NPS ambassadeur, et là, vous allez avoir toutes les informations qui vont venir se saisir. Si vous avez des, des, champs, des champs variables, eh bien, ils vont venir se saisir en automatique, et donc là, vous allez avoir, bien sûr, toute la main sur ce sur cette sur cet envoi d'email, bien sûr, parce que là, vous avez quand même un petit peu plus d'étapes manuelles, même si c'est assez facile et ça vous fait gagner quand même énormément de temps dans l'envoi de cet email, mais voilà, vous avez la possibilité d'utiliser ces, ces modèles d'email un petit peu partout dans la solution et principalement quand vous devez envoyer un email à vos contacts, prospects ou clients. Ou particulier, bien entendu, si on reste sur la thématique B2B B2C. Euh, modèle de pipeline fourni par celle-ci alors euh, on a on a un pipeline qui est fourni par celle-ci on a un modèle de pipeline euh, prospection par exemple euh, mais c'est quelque chose d'intéressant par exemple là on a vu un petit peu les, les différents pipelines que je vous ai mis dans dans le dans le dans la Sales Academy avec euh, avec voilà une, une, une possibilité d'avoir une, une segmentation B 2 B B 2 C. Si vous voulez Alain vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou vous m'envoyer un petit mail un contact à patcelsi.com et puis je je, je vous enverrai les, les différents modèles de de pipeline. Mais en tout cas dans celle-ci, vous n'en avez qu'un seul qui s'appelle Prospection euh, qui normalement si euh, voilà je que vous, allez, euh, que vous allez pouvoir retrouver et, euh, et peaufiner au fur et à mesure si vous avez besoin d'utiliser ou si vous ressentez le besoin d'utiliser ce, ce prospection, ou seulement vous en inspirer. Alors... Alors, si euh, je découvre votre outil. Lors de la création d'une fiche client prospect, plusieurs sources peuvent être sélectionnées. Alors non, plusieurs sources ne peuvent pas être sélectionnées. On va avoir qu'une seule source, à moins que vous ayez créé une source en amont avec plusieurs sources. Mais là, je pense que ça peut devenir un petit peu complexe à utiliser. Par contre, comme on peut le voir, euh, donc une, je pense que c'est intéressant d'avoir qu'une seule source. Parce qu'au final, votre client prospect, après tout dépend des processus, bien entendu, mais tous les différents clients prospects viennent spécifiquement d'une source et euh, vont euh, avoir, par exemple, vraiment un point d'entrée, euh, une pub Facebook, euh, une visite sur votre site internet, ce, ce type de choses. Donc, avoir un petit peu euh, le, le, le fonctionnement. Après, comme je vous le disais, par exemple, vous pouvez euh, créer des pipelines différents pour le marketing, par exemple, avec une segmentation web, une segmentation magasin, une segmentation événement, Enfin, voilà, vous pouvez avoir une multitude de possibilités. Et cette fois-ci, vous allez avoir une approche un petit peu plus fine, avec des sources plus fines. Euh, bah, c'était tel salon, c'était tel... Voilà. Et donc là, dans l'idée, vous avez un cumul de sources qui il dans ce pipeline et il utilise cette source. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir combiner les deux. Et avoir un petit peu plus de, de, de, de finesse sur votre sur votre sur votre analyse de source. Alors. C'est dommage qu'il ne soit pas possible d'utiliser l'automation de validation. Il est vrai, que, il est vrai, il est vrai. Je vais, je vais remonter à mon équipe, à mon équipe technique pour pour étude, voir s'il si, euh, y a des des, des, des, des entrées dans notre roadmap futur euh, qui, qui sont prévues. Euh, mais aujourd'hui, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas connaissance de, de, de ça. Donc, euh, désolé, Philippe, euh, désolé. Est-il possible d'avoir la variabilité avec Monsieur ou Madame en toutes lettres C'est pas juste Monsieur ou Madame. Euh, c'est une très bonne question Philippe, euh, je ne vais pas être aussi précis sur la réponse, et je préfère pas dire de bêtises à tout le monde, euh, mais pour ça vous pouvez euh, bien sûr vous, vous rapprocher de notre équipe support, euh, et euh, voilà, c'est une très bonne question, et je ne vais pas pouvoir vous répondre, et j'ai peur de vous dire une bêtise, euh, euh, si, si je vous dis une bêtise, peut-être que, que Nicolas ou Clément pourront vous répondre. Euh, Marlène, peut-on déplacer un prospect entre plusieurs pipelines euh, alors marlène il y aura plusieurs euh, opportunités si vous avez euh, si vous avez euh, si vous avez euh, si vous avez besoin d'être dans plusieurs pipelines, euh, car une opportunité est liée à un pipeline mais vous avez la possibilité de transférer une opportunité à un autre pipeline mais si c'est simultané vous aurez une autre opportunité mais qui peut qui peut concerner bien sûr le, le même prospect euh, en effet vous allez euh, vous allez avoir euh, vous allez avoir peut-être le commercial qui intervient en même temps que le service client et deux opportunités sont, sont valables, et ben, vous pourrez créer autant d'opportunités que vous souhaitez directement sur la fiche client ou sur le sur le pipeline. Et bien ça, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs opportunités. Philippe, en mode automation, est-il possible de mettre des collaborateurs en copie euh, Alors, si, si le collaborateur est, sont des collaborateurs affectés, euh, oui. Euh, si par exemple, euh, si par exemple vous allez avoir euh, une possibilité d'avoir de, des collaborateurs affectés, je crois, euh, mais euh, pareil, ça c'est des choses à vérifier. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher directement de notre support pour qu'on puisse pour qu'on puisse vraiment avoir répondre plus spécifiquement à votre à votre réponse. Euh, une intégration native d'Ordre Contact évoqué en juin en effet, hein, c'est toujours dans les tuyaux. Euh, ça va en fait, si vous voulez, on va avoir, on va faire une refonte également de nos créations de, de contacts, de clients, de prospects euh, sur l'outil celle-ci, donc qui est prévu au courant euh, de fin de cette année, donc avant la fin de l'année, euh, donc une intégration et qui va embarquer une intégration native avec Dorp Contact pour enrichir directement les contacts que vous créez au sein de votre CRM. Donc tout à fait, c'est toujours c'est toujours d'actualité. Euh, donc voilà, on a vu un petit peu les opportunités, on a vu les sources qui sont extrêmement importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à bien réfléchir à vos process vraiment en amont, de les tester, peut-être pas en les incluant directement sur celle-ci, même si les mettre sur celle-ci, ça va les faire, vous allez pouvoir les tester. En, en réelles conditions, parce que voilà, vous pouvez avoir des petites limites à chaque outil d'outil de gestion commerciale euh, qui vont pas vous permettre de réaliser ce type de choses. Et du coup, c'est important de, de vraiment d'utiliser l'outil de gestion commerciale que vous pouvez utiliser et euh, de le tester avec peut-être un seul commercial, si vous avez une équipe de, 10, comme, de petits commerciaux, avec un seul commercial et euh, de voir si le besoin est, euh, est concluant ou non et de, de, pouvoir, de, voilà, de pouvoir vraiment tester ces choses-là, de les mettre en place, et vraiment par la suite un suivi, un suivi sur la saisie des sources, un suivi euh, sur euh, la, la cohérence de, de, de passage d'étape en étape d'une opportunité par vos commerciaux. Pour ça, et comme ça, vous allez pouvoir vraiment avoir des statistiques directement. Euh, dans votre rapport donc des, sur le rapport d'activité rapport d'activité CRM euh, sur lequel on a pu faire le, le, le focus euh, rapport de prospection rapport de source d'opportunité. voilà vous allez vraiment pouvoir avoir une analyse des sources d'opportunités qui sont utilisées donc voilà vous avez alors, une, une multitude de rapports qui sont intéressants à utiliser pour pouvoir euh, pour pouvoir utiliser euh, pour pouvoir utiliser euh, les outils opérationnels à vos équipes et des outils un petit peu plus stratégiques d'analyse euh, par la suite euh, sur les, les sources qui sont utilisées et les différentes choses que, que vous pouvez voir. Programmateur de rendez-vous type Calendly aussi évoqué en juin. En effet, c'est pareil, c'est euh, dans les tuyaux avec un, un partenaire, euh, avec un, un outil partenaire qu'on intégrer nativement à, à l'outil SACI et que vous allez pouvoir utiliser directement dans, dans, dans dans le dans l'outil Alain donc pour, pour le, le petit Airbnb en effet est, on est également c'est est également, également dans la roadmap et bien prévu euh, donc voilà vous, on, on, est, on travaille dessus toute notre équipe RD travaille bien, bien sûr dessus pour, pour sortir ces, ces nouvelles fonctionnalités au plus vite et, et vous en serez au courant si dans nos prochain webinars ou également dans nos, dans nos newsletters produits Philippe, quand la vie mobile sera fonctionnelle, il est compliqué de prendre un rendez-vous sur le portable en raison de la lenteur et des questions qui en soient refondues. Tout à fait, Philippe, c'est extrêmement intéressant que vous en parliez. On l'a, elle est aujourd'hui, enfin, elle est avec ces nouveautés entièrement opérationnelles, euh, entièrement opérationnelles de la création d'un contact, création, euh, d'un, création d'un contact, création d'une opportunité, création d'un devis euh, directement sur votre application mobile et entièrement qui est disponible normalement sur l'App Store. Si vous allez vous connecter, si vous faites celle-ci.com, vous allez sur notre page et vous allez avoir un bouton en bas à gauche qui va vous emmener directement vers la possibilité de télécharger l'application celle-ci sur votre téléphone. Et voilà, pour vous rendre un petit peu plus nomade avec celle-ci, euh, voilà, à travers votre utilisation quotidienne de notre outil. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas Philippe allez, à aller la télécharger. Eh bien, on a pu faire un tour à, à peu près complet de l'outil de l'outil celle-ci. Euh, pas paix sur Play Store, si si bien sûr est, vous allez pour aller disponible sur Google Store sur pour, pour Google. Android et également et également et également les iPhones, le iOS. Donc normalement, vous avez la possibilité de, de retrouver ces informations et normalement Nicolas est, de, est dessus et je ne sais plus s'ils font un lien fac pour pouvoir télécharger cette application. Mais je pense qu'il va vous donner les, les différentes informations. Merci Nicolas. Euh, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin d'échanger un petit peu plus encore sur vos processus, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail à l'adresse contact at ou directement dans notre environnement ci que ce soit notre marketplace, notre celle-ci notre marketplace, notre notre page ou directement sur votre sur notre SaaS en cours d'utilisation de la solution. Euh, notre équipe de, de de support qui vous répondra en direct de 9 h à 18 h pour vous accompagner dans l'utilisation et dans le paramétrage de ces différentes euh, de ces différentes de ces différents outils qu'on vous met à disposition dans le multi dans votre suite CRM qui va de la prospection, marketing, commercial, service client jusqu'à la facturation pour toutes vos équipes. D'administration des ventes et pour toute votre direction financière de votre entreprise? Euh, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur LinkedIn directement sur sur ces différents sur ces différents outils de de de, de euh, qu'on vous met à disposition contactaccesi.com. C'est extrêmement important pour nous que que vous que vous demandiez des des des, des questions que vous nous posiez des questions et euh, que que vous ayez des informations euh, dans dans dans la finalité des choses. Euh, C'est ce qui a le mieux. Euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas à, à revenir vers à nous si si euh, le besoin s'en en fait sentir et puis moi je reste disponible si vous avez besoin directement sur LinkedIn vous pouvez taper Gauthier Josan et vous me trouverez pour pouvoir discuter plus en détail de différents sujets, donc voilà, n'hésitez pas merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et n'hésitez pas à tenir informé pour les prochains webinaires et c'est avec un vrai plaisir que, que j'ai pu reprendre cette saison des webinaires avec vous aujourd'hui, merci beaucoup et merci, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire, bon appétit et bonne journée, à bientôt